Tu veux être VIP Non. J'ai une carte cadeau qu'on peut faire un an star, trois mois star, etc. Si tu veux pas bah tant pis, t'as une semaine ça va faire vite fait. Je te donnerai pas accès à mon compte, et je suis VIP un mois XD. Bah moi ce soir je vais être VIP deux fois un an, donc un plus un égal deux ans. Ok je fais quoi Rien je demande mais tu parles mal. Ok XDD. Bravo pour ton langage, va te faire éduquer par ta mère ce sera mieux quand tu me parleras gentiment. Mais j'ai rien dit. C'est pas marrant, du tout. Surveille ton langage STP. Mais pourquoi tu t'énerves, si c'est marrant Mais j'ai rien dit. XD.